5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Psaume, chapitre, 121, versets, 1 à 2. 1. Quantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. <musique> Hébreu, chapitre, 10, versets, 24 à 25. 24. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Psaume, chapitre, 32, verset, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.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 1 Corinthiens, chapitre 16. Verset, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Proverbe, chapitre 14. Verset, 23. Tout travail procure l'abondance. Mais, les paroles en l'air, ne mènent qu'à la disette. Psaume, chapitre. 23, verset. 4. A. 5. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde.